Salut et bienvenue dans cette vidéo On va faire du transfert d'image sur une coquille. On a besoin d'adapter la photo à la bonne mesure et surtout utiliser une imprimante laser. On va commencer à faire six couches de transcrit. Laissez les pinceaux dans les produits parce qu'il faut attendre 20 minutes. Une seconde couche horizontale. Et voilà la dernière couche et on laisse sécher minimum 24 heures. On va prendre la photocopie et on va la mettre sur un support en plastique. On prépare un petit peu d'eau tiède et avec un pinceau éponge, on va enlever les papiers du plastique. Bien laver la photo, on la laisse sécher dans un torchon en coton. sûr d'avoir pas de taches sur la photo j'ai mis un petit peu de peinture blanche de l'acrylique blanc et maintenant on va coller la photo Maintenant, soit pour faire un joli effet que pour couvrir les petites imperfections on va prendre un effet sable et je vais profiter pour faire un petit cœur avec euh, ces perles en croquis. fois l'effet sable bien sec, je vais faire quelques retouches avec des feutres acryliques. J'espère que cette idée, ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao